Fabien Chevalier, pourquoi c'est important aujourd'hui de cette manifester Aujourd'hui, nous sommes là pour dénoncer l'échec de l'Europe intergouvernementale. Échec parce que cette Europe est inefficace. On voit bien de sommet en sommet, l'Union européenne est incapable d'apporter les réponses à la crise que nous traversons. C'est également une politique injuste que nous dénonçons, puisque c'est l'austérité aveugle qui frappe les peuples de l'Union européenne. Il est temps de franchir le guet, de faire un saut fédéral, ce qui permettra à l'Europe d'être beaucoup plus efficace en abandonnant la règle de l'unanimité et en adoptant le fait majoritaire, et également de mener, on l'espère, d'autres politiques, de politiques plus progressistes. C'est pour cela que nous appelons à la création d'un arc euro-progressiste pour unir toutes les forces qui souhaitent mettre en échec cette Europe conservatrice et libérale.